Effets secondaires des produits NSP Qu'est-ce qu'un effet secondaire d'un médicament L'effet secondaire est un terme imprécis qui fait référence aux effets non prévus par la pharmacothérapie qui se produisent lors de l'utilisation du médicament à des doses thérapeutiques. Effets non recherchés lors de l'utilisation des doses habituelles. Cela signifie plus souvent des effets secondaires négatifs. Aujourd'hui, nous allons parler des effets indésirables de la prise de produits NSP. Ainsi, les effets secondaires ne sont pas majeurs et pas toujours négatifs. Et si nous parlons de produits NSP, cela signifie que les produits NSP peuvent toujours avoir plus d'avantages. Un homme de 65 ans, après la pose d'un stent. Beaucoup de médicaments, des restrictions alimentaires sévères, des changements drastiques de style de vie. Il a dû arrêter complètement de fumer. Afin d'éliminer les envies de fumer, il a décidé de mâcher quelque chose. Chaque fois qu'il voulait fumer, il prenait une pilule ou une capsule. Après la pose du stent, la prise des médicaments prescrits est devenue une priorité. Il prenait des produits NSP à des moments de la journée où il n'y avait pas de prise de médicaments. Qu'a-t-il pris Everflex. Entretien de la défense. Vitamine D, lécithine et super oméga 3. Nous connaissons tous leurs bienfaits pour le cœur et les vaisseaux sanguins. Ces aliments aident le foie, le cerveau, le système endocrinien, mais nous passons également à côté des avantages évidents pour la peau. Everflex. Everflex contient du MSM, de la chondroïtine et de la glucosamine. Il renforce le tissu conjonctif. Le MSM est sûr et non toxique. Le MSM est une source de soufre organique et contribue au processus de détoxification. Le soufre est essentiel pour la santé de la peau. Everflex contient du MSM, de la chondroïtine et de la glucosamine. En mâchant, il ne peut absolument pas fumer. Everflex, le goût est spécifique, mais quand on veut fumer, il vaut mieux mâcher et flex. Entretien de la défense. Source de vitamine A, C, E, zinc, sélénium. Un antioxydant puissant qui a été choisi pour aider le cœur. Ces nutriments sont aussi bons pour la peau. L'écithine, il est très pratique de mordre à travers la capsule et de la garder longtemps dans la bouche. Entretien de la défense, il l'a pris parce que c'est bon pour le cœur. Super oméga 3 n'est pas destiné à être mâché. Les gélules avec super oméga 3 sont avalées entières. Choisir la santé l'a aidé à arrêter de fumer. Il a utilisé de la vitamine D parce qu'elle s'est avérée déficiente dans les tests sanguins. Le comprimé contient 2000 unités, oui, il a pris un comprimé en 3 jours. L'effet positif de la vitamine D pour la peau est bien connu. Quels effets secondaires sont apparus Très étranges, mais les manifestations du psoriasis, une affection cutanée dont il souffrait depuis l'enfance, ont disparu. Habituellement, de nouvelles éruptions psoriasiques apparaissaient là où les vêtements frottaient la peau. « Habituellement, il utilisait des médicaments topiques, mais comme il s'agit d'un problème de longue date, ce n'était pas une priorité. L'homme a simplement accepté ce qu'il a. Le psoriasis ne s'est pas reproduit, a déclaré le médecin. Le psoriasis est maintenant en rémission. Comment pourrait-il disparaître s'il y avait une grave aggravation à l'hôpital Il n'avait pas de traitement spécifique pour le psoriasis. La question de la chirurgie cardiaque était plus importante. Soudain, un problème de longue date a été résolu. L'état général est désormais jugé satisfaisant par les médecins. Toute la famille d'une personne qui a « perdu », le psoriasis a développé un intérêt pour les produits NSP. Ces produits ont été utilisés pour aider une personne avec un stène dans les vaisseaux du cœur. L'un des objectifs était d'arrêter de fumer. Atteint. Il n'y avait pas le choix. Entre fumer et vivre, il a choisi la vie. Soudain, il s'est avéré que le psoriasis récurrent avait disparu. Le médecin a dit « psoriasis en rémission ». Le résultat de l'élève. Il a commencé à attraper souvent des rhumes. Il s'est tourné vers le NSP avec ce problème, des rhumes fréquents. Effet secondaire de la prise de Zambrosa, défense maintenance, immune formula et coagulance. Ces produits NSP ont été choisis pour le soutien immunitaire. Conséquence, il a dû changer de lunettes. La vision s'est améliorée. La myopie a diminué. L'élève a utilisé ces produits. 1,5 dioptrie dans un œil et 2 dioptries dans l'autre. La vision s'est tellement améliorée, bien qu'au stade du choix des produits NSP, essayer de corriger la myopie était hors de question. La demande était d'aider avec des rhumes fréquents. Ça a marché, il a arrêté de tomber malade. Et encore une chose. Il a complètement arrêté de boire du café. La sensation de vivacité et d'élan de force est apparue approximativement au milieu de la première bouteille de Zambrosa. Femme de 35 ans. Elle est venue ici avec une demande de perdre autant de poids que possible. Ses jambes ont beaucoup souffert, l'excès de poids était de plus de 50 kg. Avec une hauteur de 162 cm et un poids de plus de 120 kg. Au cours de la première année, elle a perdu 31 kg. La deuxième année, 15 kg. Et la troisième année, une augmentation du poids corporel a commencé, en raison de la grossesse. Le mari est content, il voulait des enfants mais il a compris que sa femme devait prendre soin de sa santé. En conséquence, santé, fertilité et un bébé. Comment la perte de poids est-elle à vaincre l'infertilité La normalisation du métabolisme augmente la fertilité. C'est un fait avéré depuis longtemps. Elle a pris Zambrosa et Solstic Energy. Ces deux produits aident à améliorer les processus métaboliques. Solstic Energy est une boisson énergisante naturelle. Ne contient pratiquement aucune calorie. Énergisant naturel avec des nutriments vitaux. Zambrosa est un puissant antioxydant naturel. La femme voulait perdre du poids en premier lieu, pour que ses jambes ne souffrent pas. Même ses pantoufles étaient inconfortables. Chondroitine, Everflex, Varec, Chlorophylle, Smart Meal, Super Oméga 3, Lécitine, Bifidophilus, cela a été pris au petit-déjeuner et au dîner. Pendant le déjeuner, calcium avec vitamine D, Zambrosa ou Solstic Energy. Entre les repas, Soifat grabère ou Le Clos. Ce sont deux produits qui absorbent les graisses, les toxines, activent la motricité intestinale. Ils aident à la perte de poids et à la désintoxication. Appliqué sur les pieds, huile d'arbre à thé ou taifu. Le taifu et l'huile d'arbre à thé sont utilisés localement pour aider les pieds. Les jambes ont cessé de se fatiguer après un mois de prise du programme. Et maintenant La famille se réjouit du nouvel enfant, les enfants plus âgés aident. La femme pesait 85 kg après l'accouchement. Un an après la naissance, 71 kg. Pas de régime particulier, mode de vie actif Produit NSP, une aide fiable. Ce sont les effets secondaires que nous avons examinés aujourd'hui. C'est pour une application topique, pour aider les jambes. Smart Meal est un repas complet. Il contient toutes les vitamines, minéraux et nutriments dont on a besoin dans une journée. Il donne de l'énergie pour la journée pour une fraction des calories d'un repas typique. Calcium avec vitamine D, Everflex. Chondroitine. Cela aide les jambes et aussi les articulations, les os et la peau. Ces produits se marient parfaitement avec Smart Meal. Lécithine, super-oméga-3 et chlorophylle. La lécithine et le super-oméga-3 sont des graisses saines qui fournissent l'énergie dont vous avez besoin tout en vous aidant à perdre du poids. Chlorophylle, détoxifiant, antioxydant, amélioration du métabolisme. Varec, source diode, détoxifiant, aide à normaliser le métabolisme. Un homme avec un stent qui a arrêté de fumer et a soudainement perdu son psoriasis récurrent. Un étudiant qui avait des rhumes fréquents a commencé à prendre des produits NSP et à améliorer sa vision. La femme qui a demandé de l'aide pour ses jambes. Elle voulait perdre du poids pour ne pas avoir mal aux jambes. Le résultat a été une fertilité accrue et une grossesse inattendue. La femme mince et en bonne santé est heureuse, et sa famille aussi. Produits NSP. Toujours le meilleur.